Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, vous connaissez cet endroit, euh... What Il y a plein de trucs qui ont changé Bon les amis, je ne sais même pas par quoi commencer parce que je vais pas vous mentir que tout est allé très très vite. Donc là vraiment au niveau transition entre la dernière vidéo et celle-là, euh... alors j'ose même pas imaginer la toute première vidéo que j'ai faite sur le jeu et la vidéo d'aujourd'hui. Enfin c'est fou comment le parc a, a évolué. Je suis très content. Donc les amis évidemment la joue majeure c'est ce parking. Toute cette pré-zone euh, du parc que je vais vous présenter, je vais tout vous expliquer. Euh, L'ajout d'une nouvelle attraction, je suis particulièrement content. Mais également pas mal de modifications au sein même du parc. Vous le voyez même là d'ailleurs, nouvelle attraction ici. Enfin bon, attendez les gars, ça part en cacahuète. Alors je vais mettre le jeu en pause. Ça part en cacahuète, il y a énormément de choses. Chronologiquement, juste comme ça, j'oublie pas. J'aimerais vous montrer ce que j'ai taffé là-bas de nouveau, dans la zone pirate. Euh, alors déjà dans la zone principale ici, j'ai apporté beaucoup de détails. Euh, à cette attraction Far Cry, vous voyez la différence euh, Voilà j'ai ajouté beaucoup de roches notamment ici ça fait un petit peu bugger le jeu d'ailleurs J'ai ajouté de la roche euh, J'ai ajouté ici eh ben, beaucoup de bambous En fait j'ai acheté euh, le DLC euh, Adventure Je crois le DLC Aventure. Donc pareil sur Eneba euh, C'était un des DLC qui me manquait Donc euh, bah, ça me rajoute énormément de choses Et ça va super bien avec euh, le thème de cette attraction voilà, Donc là la porte qui s'ouvre Quand il y a un bateau qui passe Et puis juste derrière ça se referme J'ai ajouté plein de, de bambous pour les détails Des petits feuillages euh, en haut, j'ai ajouté des serpents incroyables. Des nouveaux types de, de palmiers bananiers. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est des palmiers pinots. Voilà, très bien. J'ai ajouté des scorpions, des effets de lumière, des stalactiques. Un petit crocodile qui est pas content juste ici. Voilà. Des chutes d'eau ici. Et là j'ai ajouté en fait un nouvel environnement Donc j'ai ajouté de l'eau un petit peu partout Et j'ai créé une petite attraction juste là Donc en fait au niveau du quartier euh, Du quartier Far West juste ici Le problème c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde ici C'est pas très attrayant Mais du coup voilà j'ai fait euh, Donc pour le moment c'est en maintenance Donc l'attraction euh, ne, ne fonctionne pas Mais donc vous voyez la petite file d'attente Pour le moment à quoi euh, à quoi elle ressemble Bien sympa dans les bambous Tac t'arrives là et en fait c'est un petit tour de bateau en fait. Hein. Un petit tour de bateau comment ça s'appelle Island Adventure Hop, je vous le mets en, en test pour vous voyez un petit peu. Voilà. En gros, c'est un petit tour de bateau. Avec ici euh, des crocodiles. Il n'y a pas encore de déco ou quoi, puisque pour le moment, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être que quand ça fonctionnera... Je ne sais pas, en fait, si cette attraction, je vais l'enlever ou non. Euh, dans tous les cas, voilà. Ça fait un petit tour ici. Euh, là, j'ai ajouté des petits éléments de déco un peu militaires. Genre, euh, voilà, il y a un background. Il y a un background, on ne sait pas quoi. Euh, voilà, ça passe juste à côté de l'attraction Far Cry et du Secret bouge juste ici. Donc, c'est bien sympa. Tac, voilà, le bateau, il passe par là. Pareil, il y a des petits crocodiles. Euh, j'ai fait un petit ponton ici. Donc, voilà, j'ai ajouté des, des petits éléments de, de, de décoration. Ça fait un petit circuit qui peut être bien sympa. Donc, faut voir si ça va plaire aux, aux gens ou pas. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, pour ici. J'ai ajouté beaucoup d'éléments... Enfin, beaucoup des petits éléments de déco pour l'attraction des mines. Juste ici. Donc voilà, histoire que ça fasse un peu moins pauvre. Donc, j'ai ajouté de la l'acacia, des trucs de campement, etc. Comme ça c'est un petit peu plus intéressant pour cette attraction. Euh, sinon, euh, donc là voilà au niveau du Far Cry, voilà pour les modifications, j'ajoutais également juste là des petits euh, effets de lave, la roche que j'ai mis en abondance, et la file d'attente juste ici aussi, regardez moi ça, petite file d'attente de type euh, bambou, plutôt sympa. Alors eux ils se sont bloqués tout seuls, ils sont débiles. Ils se sont bloqués tout seuls. Mais donc voilà un petit peu euh, au niveau de l'entrée, euh, de, de, de la file d'attente un petit peu décorée, euh, là il n'y a rien qui a bougé au niveau euh, des backstage comme j'appelle, la zone pirate, la zone pirate que j'ai bien retravaillée également, euh, voilà là c'est un grand changement que j'ai fait, c'est la file d'attente ici que j'ai vraiment, euh, vous allez être fiers de moi, j'ai passé beaucoup de temps alors... Ça j'ai pris ça sur le workshop du coup euh, Je sais plus d'où mais j'ai pris ça sur le workshop Ça se trouve assez facilement Et là vous voyez la file d'attente je me suis gavé Donc en gros on voit plus les trucs de base euh, Et je me suis littéralement gavé Voilà euh, je suis assez content du, du Résultat voilà. D'ailleurs de toute façon vous voyez la file d'attente elle est vraiment blindée Genre les gens ils sont très contents De, de, de toute cette déco Donc là petite protection évidemment parce que Eh hey, Ça arrive quand même à, à plein pot ici là Voilà un petit peu dangereux donc au cas où voilà, Ne pas approcher zone à risque Donc voilà des petits éléments de décoration Pour une file d'attente agréable Et puis voilà euh, L'attraction en elle même je l'ai pas retouchée hein. voilà, J'ai pas changé l'attraction mais voilà c'est juste vraiment au niveau de Du, euh, du départ et de la file d'attente Vous voyez que j'ai rajouté pas mal de petits détails euh, pour rendre la chose sympa J'attends de voir vos retours J'ai hâte de voir Ce que vous en pensez euh, La zone ici Je crois J'ai rien retouché Au niveau de la zone future euh, La grande roue Je l'ai laissée euh, Pour la simple et bonne raison Que bah, en vrai C'est vrai qu'un parc d'attractions Sans grande roue C'est un petit peu dommage Mais surtout parce que regardez la joue je l'avais oublié C'est le breakdance Alors je l'appelle le breakdance euh, Je sais pas comment ça s'appelle un power move Voilà ça s'appelle power move mais moi j'appelle ça le breakdance Et bon je l'ai pas décoré Je l'ai pas décoré de ouf Mais voilà je l'ai placé juste ici euh, Plutôt sympa parce qu'en fait il y avait pas assez de place pour le mettre là Donc du coup je me suis dit bon bah la grande roue Ma foi va falloir la laisser là Et, euh, et putain mais le jeu il est bugué C'est un truc de malade Bref ouais donc je disais euh, le breakdance juste ici J'ai ajouté des effets de fumée Évidemment, C'est vraiment pas mal Voilà, J'aime trop J'aime trop j'aime trop euh, Je vous montre la nuit aussi attendez Attendez attendez que je vous montre la nuit aussi Parce que j'ai mis des petites, euh, des petits effets de lumière Voilà mon pote hein C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal euh, Pareil j'ai mis pas mal d'éclairage de partout hein. Donc tout le parc est, est éclairé comme il faut euh... Sauf la zone pirate encore La zone pirate elle est pas éclairée Mais là la zone principale elle est relativement éclairée Tout n'est pas fini encore comme vous le voyez mais les lumières sont, euh, sont en partie présentes donc voilà ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal je suis content je suis content je suis content le carrousel toujours là bien évidemment euh, et là j'ai rien retouché d'autre par ici ah oui ensuite qu'est ce que j'ai fait donc la zone un peu enfantine juste ici donc avec euh, le grand utopia les, les petits tacos tout ça euh, Eh bien j'ai ajouté ici alors regardez Là ici il y a la, la zone backstage Donc pour les, pour les, pour les employés Ça ça n'a pas changé Et du coup comme il y avait de l'espace ici Je me suis dit eh Ben voilà on va mettre un petit air euh, de repos Si on peut dire Un petit air pour les enfants Donc avec des toboggans Que j'ai chopé sur le workshop Donc j'ai fait moi-même les, les, les toboggans Mais avec euh, des modèles préfets sur le workshop Donc euh, c'est pas parfait Mais du coup voilà un petit peu euh, Il y a trois petits, euh, petits toboggans différents Ah oui alors par contre <rire> Un petit peu dangereux ça Je, je me demandais pourquoi les enfants n'allaient pas dans ce toboggan là Je comprends mieux <rire> Donc voilà c'est plutôt sympa, c'est assez cocasse. Euh, petite balançoire aussi euh, que j'ai chopé sur, sur le workshop. Et du coup, euh, les petits soins ici, les toilettes là et euh, donc le, euh, les backstage derrière qui sont reliés maintenant ici au parking qui sont juste là. Puisque du coup, ça c'est la grande nouveauté, je vais vous présenter tout ça. Alors à la base de la base, je suis parti sur quelque chose du workshop, donc le parking en lui-même à la base, c'était quelque chose du workshop et j'ai tout retravaillé de moi-même euh, bah, pour que ce soit tout personnalisé donc bon les lampadaires c'est moi, vous les avez reconnus c'est mes petits lampadaires fétiches euh, à la mode euh, dans ce parc mais du coup voilà, je suis parti d'un truc du workshop et j'ai tout recustomisé et j'ai essayé de faire un truc euh, plausible ah, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait mais c'est plausible, en gros là c'est la route il faut partir du principe que là les gens ils roulent pas vite il faut partir du principe que en général, les véhicules qui arrivent là, ils savent que c'est pour aller au parc d'attractions. Et c'est pas pour aller d'un point A à un point B. Donc là, les gens roulent lentement. Euh, donc c'est pour ça ça va être un petit peu bizarre. Les voitures qui vont arriver par là, donc il y a un tunnel. Les voitures qui arrivent par là, ils ont de nouveau le rappel, le panneau, le 30 km h Et là, d'un coup, la voie se resserre. C'est tout à fait normal. Donc là, soit... Alors, on voit rien avec le soleil, c'est incroyable. Je vais mettre 8h du matin. Ce sera bien mieux. Donc là, soit ils vont tout droit, bien évidemment, et ils continuent d'aller... Euh droit, soit ils peuvent aller à droite et ils ont, vous voyez il y a beaucoup d'espace, en fait c'est pour que les bus puissent également venir donc voilà, en venant de l'autre côté bah, c'est la même chose, les voitures qui viennent de là il y a une voie à gauche ils peuvent tourner à gauche et une voie pour aller tout droit voilà, c'est un petit peu réfléchi, euh, j'ai fait comme j'ai pu, hein. c'est pas facile euh, les flèches je les ai fait moi-même, ça se voit c'est pas parfait donc voilà, euh, on peut tourner ici euh, donc les voitures arrivent ici, tac le CD de passage, bien sûr. Donc là, comme ça, tu peux faire le, le tour du, du parking. Si tu n'as pas trouvé de place, tu peux re, refaire une boucle. Tu es prioritaire là-dedans. Tu choisis ta place. Et pour sortir, tout simplement, par ici. Donc soit tu vas là pour aller à gauche. Et là, c'est un stop. Soit tu vas à droite. Et là, c'est un CD de passage puisqu'il n'y a que à regarder à gauche. Intelligent, le mec. Euh, et puis là, ici, c'est interdit. C'est réservé au bus. Voilà, ici, c'est réservé au bus. Donc les bus, ils viennent là. tac, Et ils peuvent se poser ici. Et du coup, vous l'avez compris, j'ai donc euh, créé un mode scénario pour pouvoir euh, parce que souvenez-vous la map s'arrêtait là hein. Et donc j'ai décalé les limites de la map Et j'ai tout, euh, tout refait Et j'ai mis le point de spawn entre ces deux bus Tout simplement avec un passage piéton euh, plutôt, plutôt sympa Donc voilà je, je suis assez content de moi Et comme ça ben, ça m'a permis D'avoir une superbe idée A savoir donc là j'avais euh, Bon c'est pas fini la, la décoration Mais hein. du coup vous voyez là on a un petit ensemble sur le parc Ça fait plaisir tu vois on voit ici la tour infernale On voit le green hell On voit les bûches et on voit Euh un petit peu les mines, là, ici, là. Donc, c'est plutôt sympa. Si on fait attention, on peut voir même là-bas le Lost in Space. Donc là, on commence à voir plein d'attractions dès l'entrée du parc. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée de rajouter une attraction sur le parking, comme dans pas mal de petits parcs bien sympas, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire The Monster, pour la simple et bonne raison que euh, bah, ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai découvert le parc de mes abonnés, enfin de mes modérateurs, ben, j'aime trop ce genre d'attraction là, The Monster. Et du coup j'ai fait ce coaster là, et, euh, et je suis assez content, donc on va faire un on-ride, il est plutôt fluide. Donc vous m'en direz des nouvelles, je vais vous faire un petit on-ride, et j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Euh, pareil, je me suis bien amusé pour la file d'attente, que je vais vous montrer. Alors c'est par ici, et donc là les gens ils vont hein. Parce que là, c'est une zone où personne n'allait. Et en faisant ça, j'espère que les gens vont aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire J'essaye un peu d'élargir l'affluence du parc. Mais rien n'est sûr. Je me suis gavé. J'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Alors que c'est pas fini. Mais j'ai pris beaucoup de temps à faire ça, les gars. Voilà. Tout camoufler, tout comme il faut, frère. Je... Ça, j'ai cru que j'allais péter un câble. Hein. Je vous montre un peu. Mais à chaque fois, c'est des bâtiments pour camoufler les escaliers. Enfin, c'est, C'est très long, c'est très chiant. Mais j'ai réussi. Voilà, j'ai pas pété un câble. Donc je suis assez content du résultat. Bon, le nom d'attraction c'est The Monster, je me suis pas cassé la tête. Euh, ah, j'avais pas fait attention à ça. Du coup, on va faire un petit tour. Donc voilà la file d'attente. Bon, rien de bien méchant. Hein. Attention à la dynamique tout de même. Et, euh, mais je suis, je suis assez content du truc. Allez, c'est pas décoré encore. Je veux dire, l'attraction n'est pas. Voilà. Mais, euh, mais c'est plutôt sympa. Hop, je me mets en vue. Euh, en vue subjective. Et on est parti, les gars. J'espère que vous allez kiffer vous me donnerez vos avis en commentaire. C'est parti Alors n'oubliez pas que le gars euh, bouge sa tête dans tous les sens un petit peu. Hein. Ça risque de fausser un peu la fluidité mais... Franchement je me suis quand même bien amélioré, je suis content. Je suis content de ouf. Alors oui il y a un deuxième lift, je sais pas si c'est très réaliste, mais voilà je.. Je voyais pas. J'arrivais pas à faire autrement, je me suis dit bon, allez. Comme ça, ça c'est le grand truc de sensation. Voilà, les amis, je suis assez content du résultat, franchement. Même là, avec le recul d'avoir fait, je suis content. C'est, je pense, une des mes meilleures attractions, genre, euh, en termes de fluidité, quoi. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Et, euh, et je prends, évidemment, note euh, de tous vos avis. Mais voyez, du coup, ça me fait chier parce que même cette attraction-là, les mines, bah, je la trouve, du coup, beaucoup moins bien, quoi. Elle est beaucoup moins cohérente, <rire> enfin je sais pas comment dire mais bon c'est pas c'est pas bien grave, est-ce que j'ai raté des trucs Probablement, j'ai probablement raté des trucs mais euh, c'est pas c'est pas bien grave donc je me suis beaucoup aidé du du workshop pour certaines choses mais qu'après j'ai retravaillé à ma sauce et, euh, et j'ai combiné plusieurs choses, vous voyez par exemple en réalité ce truc de bus ça vient d'un autre machin du workshop, enfin voilà plein, plein de choses comme ça, euh, donc euh, donc voilà, je suis assez euh, je suis assez content, franchement je suis assez content j'ai hâte de, de vous lire tout simplement, j'ai hâte de vous lire ça a vraiment avancé très très vite et ça permet, voilà, d'avoir une, une belle idée de ce qu'on veut faire. Donc, euh, c'est vraiment trop cool. Comme dit, moi, c'est ça qui me fait kiffer, ce genre de... Voilà, les fils d'attente, de les avoir travaillés, j'ai failli péter un câble. Il faut beaucoup de patience pour faire ça. Euh, genre, les escaliers, c'est le pire truc à faire. Euh, je sais pas s'il y a des méthodes plus simples. Mais voilà, c'est vraiment... C'est vraiment... Enfin, vraiment, si t'enlèves tout, quoi, tu te retrouves, tu vois... Enfin, tout de suite, ça enlève beaucoup de charme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc, euh, c'est... C'est assez amusant C'est assez amusant J'espère que, que vous kiffez Ah je vous ai pas montré le parking de nuit Hop on va faire ça vite fait On va mettre ça à 18h Parce que 18h c'est une très belle heure avec le coucher de soleil là-bas Et eh, regardez alors ça c'est un screen c'est magnifique Tu te mets là mec regarde voilà Ça c'est un endroit euh, que j'ai beaucoup contemplé hein, Quand j'ai fait les tests hein. Tu vois la tour infernale Tu vois le green enfin euh, le lost in space euh, en fond Et tu vois le, le breakdance Et le coucher de soleil C'est juste magnifique C'est juste magnifique il a rien à demander de plus. Euh, ouais, le parking, normalement, du coup, il est bien éclairé. Ah là, ça manque... Oh là, je vais pouvoir mettre des projecteurs. Je vais pouvoir mettre des projecteurs de couleur. Ça va être bien sympa. Mais du coup, voilà, le parking est très bien éclairé comme il faut. Euh, c'est pile ce qu'il faut, quoi. C'est pile ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. Donc, c'est plutôt cool. Et là, quand t'arrives, bam, ça donne envie. Enfin, ça donne envie, je sais pas. Hein, mais je veux dire, les, <rire> les petites lumières comme ça, là, tu vois le breakdance là-bas. Là, tu vois pas le breakdance, tu vois les lumières du breakdance. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Je suis content. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Et la queue commence à être longue ici aussi. Hein. C'est tout de suite moins décoré. Hein. <rire> Allez, ciao tout le monde.